Bonjour mademoiselle. Euh, Comment vous appelez s'il vous plaît vous matin. ok. Pourquoi vous êtes là ce matin Nous sommes là pour notre soutenance. Nos... Nous sommes là pour notre soutenance de fin de cycle, okay. pour l'obtention du diplôme de la liste. Okay. Euh, vous faites quel département Télécommunication. Et si j'ai compris, comment est votre sentiment par rapport au, au déroulement des activités Franchement, euh, ça a été difficile, ça n'a pas été facile du tout, mais on a, on a pu surmonter les difficultés, les obstacles. Et tout. Euh, côté soutenance, et les membres du jury ont été indulgents et tout, mais ça va, on espère bien. Euh, à la lumière de tout ce qui s'est passé, euh, vous espérez quand même valider. Oui, oui, je ne même pas de valider, j'essaie d'avoir une bonne note. En ce qui concerne la partie validée, je sais que c'est déjà validé, mais je j'essaie d'avoir une bonne note. Ok, euh, dans l'ensemble, est-ce euh, que vous espérez quand même qu'il y aura quand même euh, un résultat positif Oui, oui, sûr et certain il y aura des, des bons résultats maintenant. des bons résultats parce que les gens ils ont travaillé tout le monde s'est bien battu et dans l'ensemble ça va quoi ça veut dire que vous avez quand même confiance à la formation à l'UNJ tout à fait confiance et vous êtes quand même prêt aussi à vous battre sur le marché de l'emploi oui, évidemment. Très, tout à fait. Près. Alors, est-ce que vous envisagez d'être entrepreneur un jour Oui. Bien sûr Oui. Alors. alors. J'espère que vous allez réaliser votre rêve et j'espère aussi que ça va créer plus de l'emploi dans, dans le pays et ça va réduire beaucoup de chômage. Et sur ce, on vous souhaite une bonne chance et, et bon courage aussi. Surtout, il ne faut, faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler. Monsieur, vous allez bien Oui, Dieu merci. Or vous êtes accompagné par une grande dame, ou vous êtes un grand homme, donc on sait que toujours derrière un grand homme est caché toujours une grande dame. Justement, c'est ma mère est dans la classe. Ah oui. Donc, donc je la Donc vous aussi vous faites télécommunication. Justement, je fais télécommunication, D'accord. Quelle est votre appréciation par rapport à, à, à l'activité d'aujourd'hui, c'est-à-dire les soutenances bah, Aujourd'hui, dans l'ensemble, femme, j'ai beaucoup apprécié. Parce que dit qui est dans la. Dans, dans, dans, dans, à l'université, on a senti que tout le monde avait travaillé trois mois de richesse, de travaux, d'une tortue. Et aujourd'hui, le résultat s'est vraiment manifesté dans des différentes salles où réellement la science est une. Ensemble, il y a une appréciation extrêmement, extrêmement, extrêmement chère au-delà de tout ce qu'on découvre alors, pensez-vous que le diplômé en poche déjà parce que les, les résultats n'ont pas été déjà divulgués Non, non. ça c'est déjà incontestable. Parce que le travail est apprécié par. lorsque nous avons fini la soutenance. L appréciation qui a été faite. Même si on n'attend pas la sortie des résultats, nous savons que le travail est fait. Okay. Alors parlez-nous un peu de, de vos activités après l'obtention de votre diplôme. Qu'est-ce que vous allez vraiment envisager de faire Donc, dans le futur L'ambition est énorme parce qu'il y télécommunication, c'est un marché très confidentiel. Okay. Les télécommunications, les nouvelles techniques, comment de la communication. On ne dit pas forcément qu'il faut un vrai, un Américain ou un vrai ou un soeur. La connaissance, elle est à la portée de tout le monde. Un Américain, quand il ne sait pas faire beaucoup en télécommunication, facilement on peut recruter ré d'autres personnes dans d'autres pays. C'est un métier qui est à la portée de tout le monde. Donc aussi, nous avons eu la chance de faire ces télécommunications ici. La majeure partie bien ce que nous attendons que le gouvernement, qui D'être employé dans le gouvernement ou dans des entreprises privées. Mais le souci majeur, le moins d'abord, c'est comment, c'est-à-dire la connaissance que j'ai acquise au la période d'université, comment mettre en application. Et cela, je m'attends que personne ne vienne la connaître. Il faut que, moi-même, je fasse que réellement je trouve une solution aux problèmes que j'ai facilement. Là où je pense que ça ira. Dion, qui parle de télécommunication, parle d'équipement. D'économie réseau, de télécom et tout, et tout -dire, ça demande beaucoup de moyens, n'est-ce pas? Au minimum. Donc, ça veut dire que pour que vous puissiez travailler pour vous-même, vous aurez besoin de financement, de soutien, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Alors, vous pensez que vous aurez facilement cela ou. Où... Il vous faut vraiment que l'État euh, la voilà, fasse. Ce n'est pas du tout facile. Tout ça, c'est le commencement. Lorsque vous avez idée en tête, vous avez l'expérience, vous mettez en place. Je pense bien que vous pouvez passer par assez de moyens. Mais il faut avoir la première des choses, avoir réellement Et pour réussir dans ce que tu as fait pendant les quatre années à l'université. Il ne faut pas t'attendre qu'un gouvernement t'emploie. Avec une privée d'emploi. La connaissance que tu as, qui se rend tout le long du parcours universitaire, si vraiment elle est potable, ça peut te permettre de commencer. Peut-être que les autres viendront pour compléter et aller en avant. D'accord, merci monsieur et on vous souhaite une bonne chance. Je suis vraiment ravi, je suis vraiment enchanté et il faut que je vous dise quelque chose aussi. Et tu lui as une a été pour moi une grande chose parce que j'ai découvert plusieurs choses et j'ai eu la chance, c'est-à-dire d'avoir la connaissance qu'on propose aux ici et je suis vraiment content et merci beaucoup Donnez votre nom s'il vous plaît avant de partir Mon nom c'est Traoré Yamara camarades, m'appellent m'appelle Fabou, euh, commissaire ouais. Alors, mais mon nom c'est Traoré Yamara Ok merci monsieur Traoré ouais. Bonjour monsieur Oui bonjour Vous allez bien Oui ça va Okay, alors, c'est quoi le nom C'est Mamad Diallo. Mamad Diallo Oui. Ok, alors, okay, quelle est la cérémonie d'aujourd'hui Qu'est-ce qui nous réunit ici aujourd'hui Oui, aujourd'hui, euh, nous sommes venus pour faire notre soutenance. Oui. Donc, concernant sur les pierres techniques, et franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé ouais. Vous êtes déjà passé, vous Oui, oui, j'ai déjà passé. Ok, donc vous appréciez déjà... Le moment Oui, effectivement. Super. Et dans l'ensemble, qu'est-ce que vous en dites Bon, je trouve que c'est des choses qui sont formidables. Ouais. seulement le fait que vous présentez votre projet devant des gens et que les gens vous écoutent. Donc, je trouve ça génial. Donc, vraiment, c'est une opportunité pour moi. Ah oui ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez des, des résultats aussi parce qu'une fois avoir fini d'exposer, de, vous pouvez vous, vous attendez à un résultat, certainement. Oui, oui on s'attend à un résultat positif, oui. parce qu'il ne faut pas penser négativement. Oui, bien sûr. Donc, on attend à un résultat positif, parce oui. que ça, vous savez, chaque personne il sait ce qu'il a fait. Oui, bien, Donc, bien coup, sûr. On ne s'attend pas à, soi-disant, des résultats négatifs. Oui, parce que vous avez bien travaillé, c'est ça alors, bonne chance à vous et c'est la combien tu viens de promotion La combien tu viens de promotion La combien tu promotion de UNC Ouais. Super, alors, bonne chance à vous mon gars. Merci, en fait je terminer par remercier UNC avec toute la disponibilité que vous en fait pour nous. Donc, vraiment je tiens à les remercier et bonne chance à vous. D'accord, merci. Euh, Donc, s'il vous plaît Eh, hey, c'est la vie. Ok, pourquoi vous êtes là ce matin Donc, Nous sommes là pour la présentation de notre projet de Ok. Donc, nous sommes là dans le cadre de la semaine. Vous faites quelle filière, s'il vous plaît Télécom. Télécommunication les télécommunications. Et, télécommunications. Et quel est votre sentiment ce matin par rapport au, au déroulement Donc, vis-à-vis -vis de l'organisation, vraiment, l'atmosphère était là. Donc, Malgré qu'il y avait une difficulté, on a eu au niveau de la sécurité. Quelles étaient ces difficultés Quelles difficulté? Par rapport avec les membres du jury. C'est lié à notre projet. Quoi. Ah, d'accord. On, on, on donc, Il y a eu beaucoup de critiques, vous voulez dire Ou ah, certaines de, critiques Voilà, toutes nos critiques, vraiment, étaient pertinentes. Mais cela ne nous a pas découragés. de continuer à mieux faire. Vous êtes des techniciens, vous êtes des, des ingénieurs, je veux dire. dis. vous êtes obligés de, de redoubler d'efforts et travailler davantage. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc déjà, il y a. il y a, truc, mais là, y a du continent. Donc, mais vous espérez quand même valider. Oui, ça. Donc vous êtes sûr que vous allez valider Oui, ça c'est clair. Le diplôme en poche Oui, ça, super. Yeah. ça a réglé. Ah. Parce que yeah. Yeah. la est validée. Donc... Maintenant, euh, parlez-nous d'après euh, diplôme. Une fois que vous aurez le diplôme. Oui, ça, et quelle voilà, sera a votre motivation diplôme. parce que dans, maintenant, dans quelques jours ou dans quelques semaines, vous serez maintenant diplômé dans l'emploi. Quelle sera maintenant votre avis Quelle est votre motivation C'est-à-dire d'après les compétences, d'après les formations que j'ai mm -hmm. euh, à recevoir au sein de cette université, mm -hmm. donc, je crois bien avec cette formation, si ça peut, m'aider à n'importe quelle entreprise que je vais postuler, de l'emploi, ça c'est une embêtement. D'accord. Vous avez, déjà visé, les des... de... avez -vous déjà visé des entreprises hein? Avez-vous déjà visé des entreprises Oui, vraiment. Parce que, il y a des choses, pour moi quand même, c'est de travailler à RPT. ARPD oui. D'accord. N'avez-vous pas pensé un peu à l'auto-entrepreneuriat Bon, il s'agit de postuler. Parce qu'il y, y a la formation, il y a la capacité de d'entreprise pour les entreprises. Ok, c'est ce que je veux dire, n'avez-vous pas opté à travailler pour vous-même, c'est-à-dire à être entrepreneur Oui, à l'instant je parle, a aussi à Donc, qui me aussi d'avoir une financière. il n'y a pas de problème. Merci, monsieur, et bonne suite. De... J'espère que vous aurez votre premier emploi dans quelques semaines ou dans quelques mois. C'est à moi de et merci merci vous remercier. Merci à vous. Merci ouais. Moi, c'est Badjibri. Euh, pourquoi vous êtes là ce matin euh, Aujourd'hui, je suis là pour présenter mon mémoire de fait de type supérieur. Euh, dans le but d'obtention de, euh, de, de mon diplôme de type supérieur. Euh, vous, vous, vous êtes de quel département Moi, je fais télécommunication. Ok. Quelle est votre appréciation euh, le sentiment que vous avez eu par rapport au déroulement euh, de, de, de, des activités Eh bien les activités aujourd'hui sont déroulées plutôt pas mal. Moi je veux dire euh, qu'ils sont bien déroulées, je peux dire cela. Il y a eu, comment dire, l'engouement. Parce qu'on a vu, qu'il y a plusieurs personnes qui ont invité leur famille, il y a eu l'engouement, tout s'est bien passé, ce qu'on voulait en fait. D'accord. Euh, N'avez-vous pas rencontré des difficultés avec euh, des ancradeurs, je veux dire des membres du jury parce qu'il euh, y a certains personnages ici euh, qui sont des étrangers et je veux dire que c'est votre première fois de les retrouver. Et Comment euh, vous avez vu euh, les réactions vis-à-vis d'eux à, -vis euh, à cours de vos exposés Non, en fait, euh, moi personnellement... Au niveau de comment dire de ma j'ai bah, plus géré la pression parce que vous savez, puisqu'on n'est pas habitué, il bah, y a un peu la pression qui remonte, il faut un peu d essayer, d essayer Mais Vous êtes de... ingénieur, donc vous pouvez calmer toutes les tensions, nest pas Naturellement, on est habitué à ça, on est habitué à ça déjà. Donc on a pu gérer la pression et puis bah, c'est voilà. bien patient. On a, euh... Alors quelle est votre impression par rapport L'ensemble des activités qui se sont passées, disons, euh, à la prestation de tout le monde, est-ce que bon. dans l'ensemble ça s'est bien passé ou... Donc, personnellement je suis passé dans plusieurs salles où l'expérience se de roulette. Euh. Je veux dire que c'est plutôt bien, plutôt pas mal passé dans l'ensemble, c'est bien passé en fait, je peux dire c'est bien passé. Euh, les, comment dire, les membres du jeu, ils ont été très compréhensifs, vis-à-vis des étudiants. C'est déjà une première fois, donc c'est bien passé en fait. Donc. Donc euh, au niveau du remerciement, voilà, voilà, nous voulons remercier aussi tout le corps pour ce travail. Restez pour Voilà. Et que notre chef de département, docteur ouais. Ba. Voilà, C'était mon, mon grand merci alors. Alors. Euh, nous voyons vos visages souriants. Ça veut dire que vous espérez quand même euh, valider et, et soutenance, Je crois. Le diplôme est déjà réalisé non, mais, non, dans tous les cas. Je n'ai pas pas de, des, pas de en plus Et vous avez et quand même confiance à votre formation, non, oui, tunnel, vous êtes vous-même. Le... Vous oui, oui. ah, espérez finir, euh, peut-être dans quelques mois, obtenir le premier emploi, c'est ça Non, moi, ouais. personnellement, personnellement, moi, j'ai un spot. là, dans l'immédiat, cherche un emploi. Pourquoi Moi, personnellement, j'ai un de sortir du pays en hein. fait. Sortir du pays. Sortir du pays. C'est que... chercher un autre diplôme. Oh. Pas dire que non, notre diplôme n'est pas. Déjà, oui. vous savez, comme on dit dans les études, l'étude, les ça finit jamais. Il oui. faut toujours essayer d'augmenter, de chercher. Oui. Donc, euh, de rehausser le niveau, quoi. Naturellement. Oui. Donc, Et d'avoir euh, plusieurs casquettes. Personnellement, si vous voulez. moi, c'est ce que j'en Sortir du pays, aller chercher un oui. diplôme. Oui. Qui okay. peut-être. Oui. Vous de revenir dans quelques années à servir oui. la Guinée oui. oui. Naturellement. Naturell, naturell, oui. naturell, oui. naturell. Alors, bonne chance à vous sur le marché d'emploi et à la recherche de la formation. Okay. Merci.